Aujourd'hui à niort Plage, Nyor TV vous emmène à la découverte de l'Apkido, un art martial coréen. Je reviens, boum, coup de poing, tu réattaques, je bloque et boum. Je m'appelle Anwar Fauzi, je suis ceinture noire euh, 4ème dan d'Apkido et 6ème dan de taekwondo. Je suis professionnel en taekwondo et apkido et j'enseigne à Niort. Toi tu peux lui choper la tête. 1, 2, choper la tête, boum. 1, 2... Nous avons décidé dans le club de venir faire des initiations dans les cours de Hapkido. On a démarré il y a 5 ans, 5-6 ans et on a encore de la place pour accueillir du monde. Donc on a décidé de faire plus la promotion de l'Hapkido que Taekwondo. C'est ouvert à, vraiment à, à tout âge. L'Hapkido c'est un art martial coréen. Il y a des clés, saisies, projections, des amener au sol et aussi les percussions de, de Taekwondo. Allez, enchaînez, non mais deux coups de pied chacun au tour. Alors enchaînez, enchaînez, enchaînez, enchaînez. Enchaîne. Le Hapkido, c'est à découvrir tous les lundis et jeudi 18h à New Plage, au parc de près le roi, jusqu'au 28 juillet. Donc ce qui si va se passer, ça, boum, blocage, coup de poing. Tac, blocage, coup de poing.